À présent, nous allons vous décrire la composition de l'Assemblée Nationale qui ne se borne pas uniquement aux députés. En premier lieu, nous allons vous parler du Président de l'Assemblée Nationale qui est aujourd'hui Claude Bartolone, qui, quoi qu'il arrive, ne le sera plus après les prochaines élections législatives. Celui-ci a donc un rôle déterminant. Le Président a un agenda très chargé. Il préside tous les mardis la conférence des présidents qui réunit les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de commissions et de groupes politiques, et enfin le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cette réunion est indispensable parce qu'elle fixe pour la semaine l'ordre du jour des travaux à l'Assemblée. Une fois dans l'hémicycle, c'est le principal médiateur entre les députés et les différents intervenants. Une fois la séance ouverte, il annonce l'ordre du jour et donne la parole en respectant scrupuleusement, assisté par les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, un temps de parole qui ne peut dépasser deux minutes pour chaque question ou chaque réponse. Il anime également la tribune des orateurs où se succèdent ministres, présidents de commissions, rapporteurs du texte et députés. Lors de ce moment, le président de l'Assemblée nationale et les six vice-présidents se succèdent pour animer les débats. Une fois étudié la forme, il convient de donner quelques précisions vis-à-vis -vis de certaines de ses prérogatives. Le président de l'Assemblée nationale est consulté lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, lorsque le président de la République décide de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution, ou encore en cas de demande de rallonge de la session parlementaire qui dure 120 jours. Il dispose aussi d'un pouvoir de domination, principalement pour un membre du Conseil constitutionnel ou encore deux membres du Conseil national de la magistrature. Il a également la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation d'une loi en vertu de l'article 61 de la Constitution ou lors de la ratification d'un engagement international. Pour ce qui est de son rôle au sein de l'Assemblée nationale, il reçoit en effet toutes les décisions et communications qui pourraient affecter le mandat ou le statut des députés, comme les décisions du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral, de décision ou la constatation de vacances de siège, de déclaration d'activité professionnelle. Il lance ainsi des procédures suivant les différentes affaires qui peuvent exister en saisissant le bureau ou alors de sa propre initiative. Le président de l'Assemblée nationale est aussi un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale dispose d'une compétence générale sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'Assemblée. Le bureau se réunit seulement 8 fois par an. Tout d'abord, concernant la composition du bureau, il s'avère il qu'il est composé de 22 membres, le président de l'Assemblée nationale, les six vice-présidents, trois questeurs et également 12 secrétaires. Il est divisé en plusieurs délégations qui sont au nombre de 6 et qui concernent aussi bien la communication de la presse que le patrimoine artistique et culturel ou encore l'application du statut de député chacune étant présidée par un vice-président. Le président et le bureau sont par ailleurs élus pendant une séance exceptionnelle, présidée par le doyen des députés, assisté des six plus jeunes députés. Les attributions du bureau sont diverses. Le bureau a en vertu du règlement de l'Assemblée nationale tout pouvoir pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services. En premier lieu, le président dirigeant les débats, est assisté de ses secrétaires et veille au bon respect des opérations de vote et de dépouillement. En second lieu, le Bureau veille à ce qu'une proposition de loi soit cohérente et valable financièrement. Mais le Bureau a aussi des compétences concernant le fonctionnement administratif de l'Assemblée nationale. En effet, c'est le Bureau qui fixe le règlement intérieur de l'Assemblée, qui organise les services de l'Assemblée nationale. Il veille aussi à son exécution. C'est une tâche essentielle, car c'est du règlement que découle le fonctionnement de l'Assemblée, des séances publiques, aux commissions. Par ailleurs, il décide suite à l'intervention des questions de l'enveloppe parlementaire des députés. Le Bureau, ce rapport de la délégation chargée des groupes d'études et des représentants d'intérêt, autorise la création de groupes d'études au sein de l'Assemblée nationale. Il coordonne aussi les activités internationales de l'Assemblée nationale. Enfin, il a le dernier mot vis-à-vis -vis de la communication de l'Assemblée et des débats qui s'y déroulent. En vertu de la loi et de la Constitution, le Bureau dispose de certaines prérogatives importantes. En outre... La loi lui permet de contrôler les incompatibilités avec le mandat parlementaire. C'est aussi lui qui contrôle et veille au respect des règles de déontologie de l'Assemblée, notamment vis-à-vis -vis des conflits d'intérêts et donc du lobbying. C'est d'ailleurs lui qui nomme le déontologue de l'Assemblée nationale. Il existe aussi les commissions parlementaires qui ont une place très importante. Le rôle des commissions parlementaires est d'étudier en petits groupes les textes et de contrôler un secteur particulier. Il y a huit commissions permanentes par assemblée depuis la révision constitutionnelle de 2008. En outre, un parlementaire ne peut appartenir qu'à une seule commission. Chaque commission est compétente dans un domaine précis, comme l'éducation ou les affaires économiques. Et chaque commission est essentielle car elle permet un suivi permanent de chaque texte. Une commission spéciale peut également être créée à l'initiative du gouvernement ou de chaque assemblée pour examiner un texte en particulier. Il existe également des commissions d'enquête parlementaire. Elles visent à étudier des faits précis sur les questions de société, la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale. Cela se fait sur l'initiative d'un membre d'une des assemblées. Enfin, il ne faut pas oublier les groupes parlementaires, qui sont des parlementaires, qui se regroupent selon certaines affinités politiques ou idéologiques. Il y a également le gouvernement qui participe au débat, comme on a pu le voir avec Taubira lors du vote de la loi pour le mariage homosexuel.